Alors euh, bonjour euh, tout le monde, bienvenue. Euh, on, vous, euh, on vous accueille là, maintenant pour euh, cette, euh, cette deuxième partie de la, de la journée, une formation qui s'appelle Un clic de la fausse nouvelle. Vous aurez compris qu'on va s'intéresser à la question des fausses nouvelles, de la désinformation et plus largement de l'éducation aux médias. Euh, alors avant comme d'entrer dans le... le, le, le, le dans le vif du sujet, on avait envie de tâter le pouls et essayer de voir euh, l'éventail la, la, des réactions qu'on peut avoir lorsqu'on entend fausses nouvelles, lorsqu'on y pense, lorsqu'on ré, lorsqu'on réfléchit à cet univers médiatique-là qui est de plus en plus compliqué. Euh, il y a différentes réactions possibles, hein? puis euh, vous, aviez un, vous aviez des choix ici. Alors, vous avez dans le clavardage toujours euh, le lien pour aller voter si vous désirez... Euh, si vous désirez vous prêter au jeu, vous aussi. Puis là, ben, ce qu'on remarque euh, en général, c'est que, euh, que la grande tendance qui est, est un genre de mea culpa, de je sais que ça existe! » Ça, donc, je suis quand même assez sensible au phénomène, mais, euh, mais euh, j'en ai peut-être même déjà partagé, en fait. Puis ça, ben, c'est quand même, euh, je vais dire symptomatique, c'est un bien grand mot pour dire que ça peut caractériser pas mal euh, une grande partie de la population, en fait. Parce qu'en général, on, on, on, on, ça, on sait que c'est un phénomène existant, agissant, euh, mais en même temps, on ne se sent pas toujours en pleine possession de nos moyens pour... Euh, devant ce contenu-là. Euh, donc, euh, donc, voilà. Sinon, ben, on a quand même une... Une pire, une proportion qui ressent de l'anxiété par rapport aux fake news, par rapport aux fausses nouvelles. Donc, on sait que ça génère pas mal de, de sentiments, de panique. Ça aussi, en tantôt, on parlait de panique morale. Donc, on sait que les fausses nouvelles, ça, ça peut en générer aussi. Et puis sinon, on a quand même une partie du groupe qui se sent euh, en, en, en business, alors euh, qui se sent euh, outillée finalement pour faire face au contenu médiatique qu'on retrouve, euh, qu retrouve en ligne. Alors, on verra... Euh, on verra si euh, on peut euh, challenger cette donnée-là pendant la, la présentation qui s'en vient. Moi, je, je suis pas capable de regarder les gifs sans comme sourire. Je les trouve drôles, bravo Marjorie. On les aime, oui. <rire> <rire> Donc, euh, à un clic de la fausse nouvelle, euh, nous y sommes tous, euh, vous avez encore une fois un dossier qui est disponible avec toutes les ressources euh, à l'adresse qui est là, donc sitnumca baroblique clic, alors on ne vous partagera pas nécessairement cette présentation, mais vous avez tout ce qu'elle contient là, dans ce dossier et même plus. Donc. Quel est votre rapport aux Fosses Nouvelles? On l'a vu, on, on le fait. Euh, quand même intéressant de, se prendre, de prendre le temps de se positionner. Euh, J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Parce qu'on on passera vite peut-être sur nos présentations. S'il n'y a pas de nouvelles personnes, n'hésitez pas à lever la main. On va la main ou en l'écrivant dans le clavardage. Ouais. Ou tout autre signe. est euh, Prêt à l'affût notre concentration? Non, personne? OK. Alors, euh, on continue. Alors, nous sommes tous des pousseurs de faux faits potentiels. Des fois, les gens font des erreurs, toutes sortes d'erreurs. De faits, d'appréciation, d'empressement, ça arrive. Donc, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Patrick Lagacé dans l'article qui s'appelle « Oups, mauvais Maxime ». Je ne sais pas si vous l'avez lu, euh, il est disponible. En fait, c'est l'histoire de ce Maxime hein, qui porte un nom de famille, comme nous tous, euh, mais qui a un autre Maxime qui s'appelle « Exactement comme lui », qui a une page Facebook qui ressemble vraiment à la sienne, euh, qui euh, a, euh, en tout finalement, une, une photo de profil qui ressemble vraiment à la sienne. Euh, bon, D'une part, ce Maxime euh, est un artiste émergent qui essaie de lancer sa carrière, D'autre part, euh, l'autre Maxime, à, à part tout avoir pareil comme le premier, euh, a commis un crime, euh, commis un crime sexuel. Donc, euh, quand quelqu'un a fait la corrélation entre mais ce, ce, ce Maxime qui décède d'être un artiste est un criminel, euh, elle, et, et en fait, euh, il l'a vérifié dans l'article, Patrick Lagassé. On aurait tous pu se rendre là, finalement. On aurait tous pu la faire, cette corrélation-là, parce que ce n'était pas évident, finalement, de faire la différence. Bien, la carrière d'un est relativement plantée, euh, de par ces partages, euh, cette, euh, cet empressement, finalement, qu'il y a eu euh, à, à, le, le, à le signaler. Euh, comme individu, même si ce n'était pas vraiment lui qui avait fait cette action-là. on voulait mettre ça en bouche dès le départ en disant, euh, ben, on est tous, euh, on ne se met pas euh, à part, on est tous là et même malgré une vigilance intense, ben, ça peut arriver. Donc, euh, c'était un peu pour, pour mettre le climat finalement de cette présentation. Le climat, puis même, même que cet article-là a été à l'origine du type de la présentation, en fait, là, pour de vrai, c'est vraiment ce qui nous a amené à dire qu'on n'est vraiment pas à l'abri de ça, personne. Pour la raison suivante, vous le voyez, c'est que le numérique... Euh, fait des choses, hein? le, le, le numérique, on se plaît on se plaît à dire souvent, peu importe de quel sujet on parle, on se plaît à dire que le numérique ne génère pas de nouveaux phénomènes ou ne crée pas de nouveaux phénomènes, euh, mais, mais qu'il va venir soit les exacerber, donc en augmenter les effets, ou encore... Euh, modifier la façon dont euh, on va devoir y faire face à ces phénomènes-là. D'ailleurs, le phénomène des fausses nouvelles, c'est un excellent exemple parce que si je vous parle de, euh, de propagande, par exemple, ben ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, euh, qui a déjà, c est déjà, c'est des stratégies qui ont déjà utilisées, été utilisées dans différents contextes, notamment politiques. Euh, ben, quand on parle de fausses nouvelles, par exemple, il ben, y, y a beaucoup de liens communs, il y, y, y a beaucoup de lieux communs, finalement, puis de parallèles qu'on peut dressé entre, entre, entre ça et la propagande en pro, à proprement parler. Donc, c'est-à-dire que le phénomène du numérique n'a pas comme fait apparaître le phénomène des fake news en tant que tel ou le phénomène de la désinformation. C'est juste que la manière dont ça va s'opérationnaliser, opéra, puis que ça va se voir, puis qu'on va en voir les effets, ben ça va être différent. Pour la raison suivante, c'est parce que le numérique, finalement, va venir changer eh, notre rapport à l'information. Si autrefois, l'information provenait euh, ou, ou euh, arrivait, se rendait jusqu'aux citoyens euh, finalement, euh, dans, dans un chemin qui était à peu près euh, toujours le même, donc via des médias classiques, des médias ordinaires, euh, ben l'information se rendait jusqu'à la personne qui consommait l'information. Euh, donc c'était assez simple finalement s'informer. Les voies de l'information étaient assez euh, assez à sens unique et assez unique également. Euh, ben avec le numérique, on vient comme carrément éclater ce modèle-là, puis on vient transformer l'individu individu, on vient augmenter son rôle puisque non seulement il va être consommateur, ce qui est déjà une chose en soi, parce que vous l'avez nommé tout à l'heure, hein, la quantité d'informations qu'on retrouve via les médias sociaux, qu'on retrouve en ligne, va être vraiment euh, gigantesque, là, titanesque cette quantité-là. Euh, on va même parler parfois d'infobésité. Peut-être que vous avez déjà entendu des expressions similaires. Alors, la façon de consommer l'information va comme être un peu plus compliquée à l'ère du numérique. Mais également, le numérique va venir nous transformer aussi potentiellement en créateur de contenu parce que via les plateformes de médias sociaux, via nos publications, etc., ça devient possible pour tout un chacun, tout autant que vous êtes, pour n'importe qui, finalement, de créer du contenu euh, du contenu original, parfois du contenu pertinent, parfois un petit peu moins, on peut en douter, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Mais tout le monde maintenant a comme cette possibilité-là de devenir producteur de contenu. Et dans un troisième temps, on a tous aussi, et on devient tous à l'ère du numérique, des diffuseurs de contenu via les plateformes de médias sociaux. Donc, à chaque fois qu'on relaie de l'information, qu'on vient commenter de l'information, qu'on vient partager des publications ou des éléments euh, médiatiques, ben, on devient diffuseur également. Alors, ces trois chapeaux-là, ces trois chapeaux qui, est, qui, qui, euh, qui sont apparus finalement euh, à, avec l'ère du numérique et qui viennent compliquer euh, notre façon d'évoluer dans, euh, dans ce qu'on aime appeler cet écosystème médiatique-là, finalement. Pour cette présentation, euh, en fait, voici la trame. Et au lieu de suivre l'individu à travers son rapport à la nouvelle, on a décidé de suivre la nouvelle. fait que d'une part, elle va être créée, euh, ensuite elle va être diffusée, elle va euh, euh, ensuite euh, quitter son lieu de diffusion pour euh, euh, parvenir jusqu'à nous, euh, qui va, on, et ça va susciter une réaction, et cette réaction-là va nous amener à, à prendre une décision sur ce qu'on fait, et cette décision-là va avoir un impact, finalement. Donc, voici la trame qu'on suivra, et on va essayer à chacune de ces étapes-là de voir à quel endroit, finalement, on, on peut... Euh, soit changer nos façons de faire euh, ou euh, euh, reprendre le pouvoir sur comment euh, euh, on, on est euh, on, on, on, voyons, comment on consomme cette information. Et pour que finalement cette petite histoire, euh, dont on, là ça c'est pouvoir d'action ça, euh, mm -hmm. devienne une aventure dont nous sommes tous les héros ou les héroïnes. Mm -hmm. Donc voilà, l'intention de la rencontre, en gros, c'est ça, c'est un mot, hein, vous l'avez entendu beaucoup euh, ce matin lors de notre, notre rencontre précédente. Donc le mot « pouvoir d'action », il est important pour nous, donc c'est de venir cibler les leviers qu'on a par rapport à, à, à un phénomène qui parfois nous semble Trop grand pour nous, plus grand, tu sais, plus grand que nature. Des fois, on sent la perte de contrôle. On ne on, on sait pas quoi faire devant cette machine. Ben, nous avec vous aujourd'hui, on va essayer de pointer justement ces leviers-là puis les portes d'entrée par lesquelles on peut on peut passer pour avec nos jeunes, donc intervenir auprès des jeunes, mais aussi nous-mêmes comme individus, comment on peut augmenter cette ce contrôle-là finalement, et puis comment on peut avoir une meilleure on peut tenir mieux en, en, en laisse finalement notre acte de s'informer en ligne. Donc c'est vraiment ça l'intention pour, pour la rencontre aujourd'hui. Donc on démarre, la petite histoire. Avec la création de la nouvelle. En fait, on a souvent le, le, le réflexe de se demander est-ce que c'est une vraie nouvelle ou une fausse nouvelle? Mais euh, en fait, de, devant la diversité du contenu qui existe en ligne présentement, on dirait que une... On se demande si cette question-là, finalement, elle est suffisante pour euh, parler d'une nouvelle. Est-ce que ça la décrit euh, complètement? Parce que, euh, mettons qu'on regarde ça, là. je vous présente cette photo-là. Euh, je, je vous dis que ça a été pris euh, au Mont-Royal après le passage de la manifestation sur l'environnement, 27 septembre 2019. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce grand moment là où il y avait des centaines de milliers de personnes de rassemblées un peu partout dans le monde. Euh, donc, euh, ce qu'on voit là, c'est un vrai parc, avec des vrais déchets. C'est pas un décor de déchets. <rire> euh, cette nouvelle-là, elle est vraie. Il y a eu une manifestation pour l'environnement. Le problème, en fait, dans cette histoire-là, c'est que ce n'est pas le Mont-Royal du tout. C'est un autre parc, il me semble... ensuite Suisse. Oui, Exact. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis... Euh, on a amalgamé deux informations vraies ensemble, ce qui fait en sorte qu'on on crée de la désinformation. Euh, c'est vraiment euh, intéressant de venir euh, affiner notre façon de regarder les choses pour, euh, se, pour nous permettre d'accéder finalement à une compréhension qui nous mènera à la vérité. Mm. Euh, ce qui est intéressant de se demander surtout, c'est, puis là, vous allez voir, on va y revenir, c'est quoi l'intention? Derrière la personne qui a créé ce contenu-là, elle avait quoi comme intention Désinformer, faire une joke euh, euh, euh, Est-ce une climato-sceptique Puis comme elle veut euh, euh, qu'on attribue. Vous me voyez venir. Donc, une autre chose qui est intéressante de voir avec nos jeunes, c'est d'essayer de comprendre l'intention derrière ces euh, publications, finalement. Puis exactement, ce que tu nommes, Annie, ça met vraiment en lumière tantôt là, le, le visuel que vous aviez, vraie nouvelle versus fausse nouvelle, c'est une chose. Puis en passant, il y en a plein là, des, dans les stratégies qu'on va vous proposer, il y en a plein des organes de presse qui s'occupent quotidiennement euh, de faire ça, de déceler le vrai du faux. Vous connaissez sans doute les décrypteurs, euh, l'organe de Radio-Canada Canada, qui, si vous les suivez sur les médias sociaux, presque quotidiennement, ils viennent taguer des informations comme étant des fausses informations. Puis ça, il y en a plein, il y a Le, le, il y a le Monde, aussi qu'il a, qui a, qui a la sienne. Donc, il y en a plein qui s'emploient à le faire. Puis, tu sais, nous, ce qu'on dit, c'est pas que c'est impertinent de le faire. On pense que c'est nécessaire d'être capable de déceler le vrai du faux. Mais l'exemple dont Annie vient de parler, bien, ça, ça démontre que parfois, c'est comme une question qui on, on arrive vite au bout. Là. Ça peut être un cul-de-sac assez rapidement. Puis finalement, d'aller gratter en dessous, notamment sur le plan de l'intention, c'est ça qui est encore plus payant et encore plus intéressant, finalement. La deuxième image, ben c'est un peu la même chose, hein? c'est un baiser entre un baiser entre Justin Trudeau et Mélania Trump. C'est comme ça qu'était titré l'article. Donc c'est une photo qui a été prise à une fraction de seconde qui s'est réellement passée. Hein, ça en son passant, ce n'est pas, pas un trucage, parce qu'il y en a aussi des trucages, on vous en montrera un petit peu plus tard. Ce n'est pas un trucage, c'est vraiment un moment qui s'est déroulé dans l'histoire, dans un contexte, etc. C'est juste qu'à partir de l'angle de vue, puis à partir de la fraction de seconde qui a été captée, ben là, on est venu titrer cette image-là, finalement, pour faire appel, ben faire appel, pourquoi pas, au biais cognitif de la personne qui va regarder euh, cette image-là pour donner une intention, pour semer un doute. Bon, on, on se questionne encore là sur l'intention de la personne qui a produit qui a produit l'article, mais est-ce que cette information-là, c'est une fausse ou une vraie information? Bien, elle est fausse parce que c'est pas un baiser, mais en même temps, l'image existe. Donc, il euh, y a comme moyen d'essayer, il y a, y a, y a, y a d'autres questions à se poser, comme par exemple, les techniques de photographie qui ont été employées pour euh, faire croire finalement. Ben oui, puis ce, ce, ce, ce biais d'angle, je veux dire un biais d'angle, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais la, la façon de présenter quelque chose en se positionnant dans un angle qui va vouloir faire dire ce qu'on veut dire, on l'a vu aussi cet été, hein, au début du déconfinement, je sais pas si vous vous rappelez, là, mm -hmm. mais euh, comme il y a vraiment trop de monde en moton, parce qu'on se place dans un angle certain, mm -hmm. puis que finalement, quand on se place sur le côté, c'est une très longue file, de, et tout le monde est à deux mètres, fait que ça, ça a c'est vraiment utilisé aussi pour... Pour, encore une fois, ben là, on se demande, intention, euh, créer une réaction, euh, etc. Donc, euh, voilà. Donc, vrai événement, angle à discuter. Les satires, maintenant, je ne sais pas si vous connaissez le revoir. Il y a eu avant eux le journal de Mourial qui, euh, qui a euh, fermé, là, par... Euh, Ordre de la Cour. Mais euh, donc, ce qu'on fait avec les, les satires, est-ce que une satire, c'est une vraie nouvelle, c'est une fausse nouvelle? Parce que les deux faits qui sont là, puis là, vous, vous voyez, c est, c est, ça date de encore l'automne passé. Mais quand Thierry Henry est devenu le coach de l'Impact, puis qu'en même temps, euh, avec euh, Simon Jolin Barrette, il y avait comme tout ce. ce ce débat sur le programme Expérience Québec. Fait qu'on a mis les deux nouvelles ensemble qui, qui étaient dans l'actualité à ce moment-là. Puis on a on, on a fait on vous a voulu faire rire. Dans ce cas-là, l'intention elle est claire. Mais euh, est-ce que c'est une vraie nouvelle? Est-ce que c'est une fausse nouvelle? Puis là, l'intention est claire dans le sens où oui, on a voulu rire, c'est ça, ça le but de ces médias satiriques-là. Par contre, ce qui peut être intéressant de mettre en lumière par rapport à, à leur production, à ces médias satiriques-là, c'est de voir les impacts. Euh, parce qu'on sait très bien, peut-être que ça vous arrive dans vos, dans vos parents ou euh, des gens qui sont pas nécessairement, qui n'ont pas l'œil affûté pour ça ou qui ne connaissent pas tout simplement le revoir. En tout point, ça ressemble, hein, les publications, ça ressemble vraiment beaucoup à des médias euh, traditionnels. Alors, ce qui devient intéressant, c'est de se questionner sur l'impact de la... De de la, de la viralité, là. quand une information comme ça devient virale, ben là, ok, oui, l'intention n'était pas nécessairement malveillante, mais l'impact, par exemple, peut, de, peut, de, peut devenir un petit peu plus, euh, un petit peu plus préoccupant. Donc, euh, donc voilà. C'est intéressant, ça entraîne le cynisme aussi, tu dis, oui. hein? Vraiment intéressant, puis ça, ça me fait penser à l'entrevue qu'on a regardée tantôt de Véronique Grenier, qui nous disait que, tu sais, peu importe ce qu'on fait, ça a un... un... Ça change la forme, tu sais, la définition informée. Donc ça va changer la forme de ce qu'on a, un petit peu ou pas beaucoup. Mais, euh, mais ça, ça en fait partie effectivement, là, la création de cette espèce d'ambiance de, de, de cynisme. Ouais. Euh, on continue. Euh, la différence entre... Là, on a mis un micro de radio. Euh, là, on va faire la joke, ok? Mais nous, on vient de Québec, alors il euh, euh, y a toutes sortes de radios à Québec. Bon, c'est bon, ça marche, tout le monde. Le... <rire> euh, donc, euh, c'est ça. Ce qui est important aussi, c'est de voir la différence entre un fait euh, puis une opinion. Puis à partir de quand une opinion devient euh, peut être considérée comme un fait, on est en plein dedans présentement de comme les scientifiques nous disent des choses, mais là, c'est est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Mais là, tel scientifique, puis bon, etc fait qu'on est en plein dedans. Ça, ça pose une question au niveau de l'expertise. Qu'est-ce qui, qu qui fait que je suis un expert ou qu'est-ce qui fait que je n'en suis pas? Et des fois, ce n'est pas nécessairement facile de distinguer une opinion d'un un fait euh, parce que, la, juste dans la façon dont on s'exprime, si je vous dis que, que Game of Thrones est de loin la plus grande série produite euh, actuellement par l'humain, bien là, ça peut avoir l'air d'un fait, mais pourtant, c'est vraiment juste que ce, ben, même ce que je pense trois petits points. Euh, tandis que si je vous dis que Game of Thrones est la série qui a généré le plus de, de profit dans l'histoire de l'humanité selon tel, tel, tel ou parce que non, non, non. Puis là, je viens avec des chiffres. Mais là, tout d'un coup, je sors de l'opinion pour en venir à euh, quelque chose qui est, qui est appuyé finalement par des repères. Donc, euh, ça aussi, c'est important quand on parle avec les jeunes euh, de, de, de faire attention, de distinguer les deux. Et de ne pas, nous, comme prof d'éthique, ça, ça fait partie de nos contenus, le fait que normalement vos jeunes l'ont vu, mais bon, on dit normalement, euh, de ne pas tomber dans ce qui s'appelle euh, un, un argument d'autorité, qui est un sophisme, dans le fond, une erreur d'argumentation, c'est-à-dire attribuer euh, une expertise à quelqu'un qui n'en a pas, comme quand, mettons, on demande à un artiste ce qu'il pense du conflit israélo-palestinien, euh, à moins que cet artiste-là ait caché sous sa manche des études sociopolitiques. Ben, comprenez -vous ce que je veux dire? Mm. Euh, ces images-là, dans le fond, ce qu'elles ont en commun, c'est que justement, elles viennent comme démontrer la limite de se questionner euh, par rapport au vrai du faux. Donc, vous aurez compris qu'aujourd'hui, ensemble, on, on va essayer d'aller euh, plus en profondeur et d'aller plus loin. Euh, D'ailleurs, bien cibler la source de l'information, ça peut nous sembler comme un... un d'une évidence, euh, mais c'est pas nécessairement euh, toujours facile. On vous donne un chiffre pour, pour appuyer, appuyer cette affirmation-là. Euh, il y a 81 des Canadiens qui s'estiment capables de, de, de, de distinguer les fausses nouvelles sur le web. Ça me fait un peu penser, euh, puis là, bien, tout ça à hein, noter, notons qu'on le dit vraiment sans jugement. Ça me fait penser aux gens dans le sondage, là, au tout début, qui, qui ont dit « Ouais, moi, c'est bon, je suis capable de, je suis capable de déceler les, les, les fausses nouvelles, ça va bien, ça va bien. » Donc, effectivement, il y a 81 des Canadiens qui semblent qu'ils sont euh, compétents pour le faire. Alors, euh, on, on se donne une belle tape dans le dos. Par contre, lorsqu'on euh, lorsqu s'intéresse aux chiffres réels, qui est le suivant, bien, il y a, <rire> il y a 37 des, des, des, de ces mêmes Canadiens qui sont en réalité capable de le faire. Ça veut donc dire qu'il y a comme une espèce de, de décalage ou de distorsion entre ce qu'on qu'on comment bon on se pense, bref, si je peux l'exprimer comme ça, et notre compétence réelle à le faire. Alors, ce que ça met en lumière, évidemment, ben, c'est la, la, la, la nécessité de, de, de travailler une éducation aux médias chez les citoyens, chez les élèves, chez les jeunes. Donc, ça met vraiment bien en lumière là, le rôle qu'on peut jouer, finalement, pour accompagner, euh, on va vous en donner plein des pistes, mais pour accompagner les gens à être plus aptes à notamment identifier la source d'une nouvelle. Alors, euh, donc, c'est ça. Puis là, ben, on parle des Canadiens, mais on pourrait très bien se poser la question combien de nos élèves euh, ou combien de nos jeunes, finalement, sont, sont habiletés à le faire. Ce serait, ce serait une autre question. Peut-être qu'ils sont plus, hein? Euh, on ne veut pas, tu sais, on est, on est pas, On est on n'est pas le contraire. On n'est pas cynique en disant ça. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'ils sont plus à même là, que certains adultes à le faire. Euh, Savoir Média, qui est un canal là, de vulgarisation scientifique que, que nous, on, on s'abreuve, en fait, euh, nous présentait cette étude qui a été faite euh, par une université euh, populaire américaine. J'ai trop lu. C'est-tu Oxford? Euh, non. En tout cas, je ne me rappelle plus. Mais bref, euh, sachez que c'est vrai ce que je vais vous dire. Bon. Donc, <rire> présenté deux articles. C'est vrai. Ce n'est pas faux, c'est vrai. <rire> Ils ont présenté deux articles différents à trois groupes d'individus des vérificateurs de faits, donc des journalistes, des étudiants de deuxième cycle universitaire et des historiens qui, euh, qui avaient la, à, comme outil la, la méthode historique. Euh, ces deux articles, il y en avait un qui était de Stanford, merci Marjorie, Des <rire> um, The American Pediatric, puis l'autre c'était de Pediatric American, là, vous voyez le genre, euh, etc. Et donc, ils voulaient savoir lequel des deux articles avait la, la plus grande crédibilité finalement. Et donc, ce que je vous demande, c'est, vous pensez que c'est que qui, parmi ces trois groupes, ont réussi le mieux à, et le plus rapidement à trouver la bonne réponse? Il faut écrire dans le clavardage. C'est comme un jeu. Effectivement, les... Euh... <rire> Je suis sûre que c'est une attrape. On voit, on voit quand même une diversité, mais il y aurait des arguments hein, pour chaque vérificateur de faits. Journaliste, ben, c'est sûr que de par leur, euh, la rigueur qui, qui, qui leur incombe puis le poids qu'ils ont sur leurs épaules, ben, on pourrait dire que ce sont effectivement les journalistes, les vérificateurs de faits. Du de côté des étudiants, ben, on sont, ils ont les deux pieds dedans, dans des méthodologies, dans des, dans des méthodes de recherche, etc. Donc, on pourrait penser également euh, qu'ils sont habiletés parce qu'ils sont en train, finalement, de développer ces ce démarches intellectuelles-là. Et du côté des historiens, ben, on a la méthode historique qui est, euh, qui, qui, qui, qui est béton et qui a quand même fait ses preuves là, au niveau de la, de la rigueur intellectuelle. <rire> et ça Yann, il n'y a personne qui a réussi <rire> euh, Donc la réponse est, voici la, la, à quelle hauteur finalement euh, ils, en sont, euh, arri, ils y sont arrivés. Donc la moitié des historiens, très peu d'étudiants et euh, presque tous les vérificateurs de faits. Et on ne vous dit pas ça pour rien, c'est parce qu'on veut faire ressortir dans le fond qu'est-ce qu'ils ont fait de différent que les autres pour y arriver. comme <rire> <Juste rire> les étudiants, ouais. Euh, qu'est-ce qu'ils ont fait D'abord ils sont ils sont sortis euh, des articles immédiatement pour plutôt aller chercher sur les organismes publicateurs. Et ils sont allés où Ils sont allés sur Wikipédia. Fait que là, c'est là qu'en 2021, on parle de Wikipédia, on se le dit entre nous. Il euh, y a une autre université connue et populaire et fiable, dont je ne me rappelle pas le nom, qui, euh, je suis vraiment pas chandon, euh, qui a fait, qui a comparé l'encyclopédie Britannica, qui est comme vraiment connue, et Wikipédia. Eh bien, savez-vous quoi? Savez-vous qui, qui a gagné? Je, là, je vais lire sur les dites-le. C'est <rire> ça, Cynthia, c'est Wikipédia. En fait, de par le fait qu'il y a une vérification par les pairs qui est, qui est quand même intense et que ça peut se mettre à jour beaucoup plus facilement qu'une encyclopédie publiée à toutes les trois ans en 85 volumes, j'exagère, euh, eh bien, euh, euh, il s'est avéré que dans la plupart des cas, euh, euh, Wikipédia, était une source plus fiable d'informations. Donc, bref, nos vérificateurs de faits sont allés sur Wikipédia se, se demander, <coughs> mais voyons, qui est cet organisme American Pediatric et qui est cet organisme pédiatrique américaine, pour finalement euh, rapidement en venir euh, à, à la conclusion que, d'une part, une, il y avait une revue scientifique qui existait depuis le début des années 1900, il y avait une méthode de relecture par les pairs avant publication qui était... Euh, euh, qui avait fait ses preuves, et que l'autre existait depuis le début des années 2000 et qu'ils étaient plutôt affairés à véhiculer des idées euh, anti-LGBTQ, puis etc. Là. Donc, euh, ils n'ont pas eu besoin de lire l'article, ils n'ont pas eu besoin d'aller voir. Puis Ce ne sont pas des mauvaises méthodes, mais ce sont les méthodes que nous, on a apprises à l'école, ben, les gens autour de mon âge, euh, c'est-à-dire de voir l'auteur, la date, euh, etc. Mais là, ben, ce qu'on nous invitait à faire finalement, c'est d'abord d'aller vérifier l'organisme. Autre méthode qui, qui vont changer actuellement, c'est vérifier la récurrence d'une information. C'est-à-dire que si j'ai un seul endroit où c'est publié, à part pour de grandes études scientifiques, là, tu sais, où, où ils sont comme 4-5 dans le monde à savoir de quoi qu ils parlent, là, euh, à part pour ça, pour les nouvelles en général, si c est, c est, ça n'a été publié que dans un média ou dans un organisme, il y a lieu de se poser la question, parce qu'à la vitesse où sont publiées les choses aujourd'hui, si on ne le trouve pas ailleurs, c'est parce que hmm, peut-être que ça n'a pas existé pour vrai. Ensuite, ben, la recherche sur l'organisme. Ensuite, une recherche par image. En maintenant, les logiciels, dont Google, entre autres, euh, vous permettent de glisser une image dans la barre de recherche. Et il va chercher tous les endroits où cette image-là, elle apparaît. Donc, entre autres, ça nous a permis, nous, il euh, y a un exemple qu'on a vu, là, c'est... Euh, une image qui avait été euh, euh, utilisée pour parler de la pauvreté chez les jeunes, puis bon, le petit gars était tout seul, puis là, on mettait l'accent sur ce petit gars-là, mais finalement, c'était une couverture de, de roman. Euh, quand on allait chercher dans, dans, dans Google et qu'on déplaçait cette image-là, on voyait partout, là, cette couverture de roman. Fait que, bon, ça veut pas dire que l'image, elle illustrait pas le propos, mais en même temps, c'était pas comme ce petit gars-là, c'était pas, euh, pas son histoire à lui du tout. Euh, et puis, utiliser bien, les plateformes de vérification en ligne. Marjorie vous en a parlé tantôt. Il y a le, le Monde. Et Je pense qu'il y a le Nouvel Observateur aussi qui a un organe là, de, de recherche, finalement, de, pour la validité. Il y a, bien, en fait, il y a Decodex qui est, le, qui est le, le, celui pour le Monde. Il y a New Guard aussi qui existe, qui est une extension que vous pouvez mettre, installer sur votre navigateur qui vient vous mettre un, comme un signe visuel, là, vraiment, qui vient vous indiquer la validité d'une information. Et puis bien évidemment si mmh. les moi québécois, les décrypteurs, comme Marjorie le disait, faire à nous dire que présentement, ils sont dans le jus, mais aussi euh, ouais. à, euh, <rire> à, nous, hey, je... à nous présenter là, ce, qui, ce qui circule sur le web. Oui. Oui, juste 30 secondes avant qu'on change de diapo. Je veux quand même amener à votre attention que toutes ces quatre, qu ce qu'on va appeler les stratégies de recherche, tu sais, on a tendance à dire que le numérique complique les choses, rend les affaires donc difficiles, vient comme euh, brouiller les cartes, etc. Ce qui n'est pas faux en soi, mais c'est aussi vrai de dire... Si vous prenez la peine de regarder -re -re -re les stratégies que Annie vous a présentées, ce sont toutes des stratégies qui sont encore plus vivantes et possibles grâce au numérique. Donc, on peut encore plus facilement euh, les, mettre, euh, les mettre à profit, les mettre à bien pour euh, s'assurer de bien euh, valider la source des informations. Alors oui, le numérique complique les choses, mais le numérique vient nous donner des mèches en beau levier, par exemple, euh, puis des moyens euh, techniques, techno pour euh, se soutiller puis s'habiliter encore davantage. Donc, il y a les deux côtés, quand même, qu'on peut, qu peut mettre en lumière. Donc, ça, c'était pour bien cibler la source d'information. Maintenant, se questionner sur les intentions de l'auteur. Oui. Puis euh, ben, là, vous en avez un bon exemple. En fait, euh, vous avez d'une part à votre à gauche qui est un trucage, hein, un trucage photo. Puis ça, il est vraiment très rudimentaire. Tantôt, on vous en montrera un autre qui est pas mal plus euh, difficile à, à déceler finalement, mais on a le pape François qui tient dans ses mains. Veux-tu dire quelque chose, Annie, ou faire des... Les doigts sont coupés. Oui, c'est <rire> Donc, c'est quand même un trucage. C'est le pape qui tient Yoda dans, dans ses mains. Ben, c'est une publication. On voit bien que c'est un trucage etc. Ça fait sourire. Euh, puis on peut se questionner sur l'intention de la personne qui a fait ce montage-là. Euh, moi, ce matin, vous voyez, j'ai fait un montage d'un de, de nos collègues, euh, donc son visage sur le corps de Tom Brady parce que c'est son anniversaire. Puis bon, euh, le but, c'était de faire sourire l'équipe. Alors, chaque, euh, chaque, euh, <rire> chaque trucage a son, a, a son intention, finalement. Mais si on compare avec l'image qu'on retrouve à droite, qui est le même personnage, donc c'est le pape François, puis ça, c'est une nouvelle euh, qui a, qu a comme sorti il y a quelques semaines, euh, qui était titrée euh, comme celle-là. Donc, le pape François a été arrêté pour trafic d'enfants. Eh, hey, c'est pas rien, là. Euh, Quand même, donc ça, c'est devenu viral mondialement, vraiment, vraiment rapidement. Et, ben, et bien évidemment, parce qu'il y, y a quelque chose de, de vraiment préoccupant là-dedans. Sauf que on s'est très, très vite rendu compte que c'était une fausse nouvelle, qui d'ailleurs avait été née, hein, qui était partie de Montréal. Donc, ces deux photos-là mises l'une à côté de l'autre, ça m'a en évidence finalement que l'intention c'est important de, de s'y attarder parce que d'une part si c'est de faire sourire à gauche ben à droite euh Peut-être que l'intention est moins noble ou l'intention est peut-être plus grande que nature. On veut, on veut faire quoi? On veut ébranler la crédibilité d'un personnage. On veut, euh, on veut miner la crédibilité d'un organisme ou d'une un, organisation mondiale. Donc vraiment, ça, de, de, de prendre la peine de se questionner sur les intentions de la personne, euh, ça peut ouvrir des portes de, de réflexion et des, des, des, euh, des objets de réflexion finalement. Ça, c'en ça est un autre exemple. Quand je vous disais tout à l'heure que le petit trucage de, du pape avec dans les mains euh, un Yoda, c'était assez rudimentaire et assez facile à déceler. Il euh, ben, y en a des trucages qui, de plus en plus, ben, en fait qui vont être de moins en moins faciles euh, à, venir, euh, à venir cibler et à venir déceler. Vous en avez un exemple ici. Ça, c'est une vidéo. Hein, si vous allez dans le... Dans le dossier dont on vous a parlé au départ, vous y aurez accès, vous pouvez regarder la vidéo complète. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'image de Barack Obama. Et puis, on a appliqué une technologie qui s'appelle le « deep fake », donc de, de « deep trucage. On va venir utiliser une technologie d'intelligence artificielle qui vient se nourrir de différentes données comme dans ce cas-ci, des données euh, biométriques, donc des points dans le visage. On va faire une synthèse de la voix euh, qu'on va venir appliquer, finalement. Alors, on va venir générer un tout nouveau personnage et puis on va lui faire dire des choses. OK? Dans ce cas-ci, l'intention de cette vidéo-là, c'était vraiment de dire, pardon... <rire> C'était vraiment de, de venir euh, mettre en garde contre euh, l'hypertrucage, sauf qu'on peut penser que dans les mains de gens qui sont un petit peu moins bien intentionnés, ce genre de trucage-là peut devenir assez préoccupant, peut devenir assez épeurant, puis peut faire des ravages, notamment politiques, euh, à, à, assez, euh, assez intenses, d'autant plus que ces technologies-là euh, quand même s'améliore rapidement et puis de plus en plus le contenu, le faux contenu va être difficile à, à, à, à déceler finalement. Donc, euh... Pour vous permettre de respirer un petit peu par rapport à ça, en fait, euh, il oui. y, a, y a oui de, de plus en plus de technologies qui nous permettent de faire ce genre de, de, de produits finalement. Vous avez peut-être vu là même celui de Bernard de Rome l'année passée là, qui, ont, qui ont produit euh, euh, bref, mais euh, il y a de plus en plus de technologies aussi qui vont nous permettre de les déceler. Euh, c'est comme... Ben oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, je propose à Annie que la, la vidéo suivante, on ne l'écoute pas, mais on peut quand même résumer les propos euh, de Nicolas Garneau, qui, euh, à l'université Laval, lui, il a fait euh, il s'intéresse à cette question-là du de, de trucage, puis il a fait une expérience euh, qui était la suivante, qui est un peu la même chose, mais avec du contenu textuel, donc du texte. Alors, lui, il a ramassé des données. Euh, qui provenait de journaux connus, des journaux populaires, finalement, au Québec. On, on ne dira pas, on va taire le nom. Mais bref, il a ramassé les données. Euh, il a brassé, dans le fond, il a utilisé, il a acheté, euh, c'est vraiment à très peu de frais, là, un algorithme euh, disponible sur Internet. Là. Bon, vous et moi, on ne sait pas nécessairement comment acheter un algorithme, mais lui, il savait, alors il le fait. Puis, il est venu appliquer cet algorithme-là sur toutes les données textuelles provenant de ce journal-là. L'algorithme a fait son effet et puis finalement, ça lui a généré un et plusieurs textes finalement qui reproduisaient en tout, euh, en tout point finalement le style, les styles de phrases, les propos, etc. Donc, vous voyez, puis ça, là, ça n'a pas pris de temps. Ça, ça a été comme l'histoire de même pas une journée, ça a coûté vraiment pas cher et le résultat était quand même assez, euh, assez convaincant. Il y avait des erreurs. Quand on prend le temps de le lire, là, on a regardé ensemble le contenu. Quand on prend le temps de le lire, c'est vrai que ce n'est pas parfait. Mais une des choses avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est une technologie qui apprend, qui s'améliore de, de toujours en fait d'elle-même. C'est une de ses caractéristiques à l'intelligence artificielle. Alors, encore là, on peut penser qu'on sera de plus en plus confronté finalement à du contenu euh, euh, généré finalement, par la machine. Alors ça, bien, ça a lieu de... Ça lui de nous inquiéter un petit peu quand même. De se questionner, c'est toujours sur les intentions, là, finalement. Vraiment. Donc là, la nouvelle, elle a été créée par on sait pas trop qui, puis on sait pas trop pourquoi, euh, puis euh, elle, elle va être diffusée. Donc, elle va euh, voyager et arriver vers nous. Et comment elle va arriver vers nous? Bien, tantôt, je vous disais que 75 des Québécois euh, euh, utilisaient au moins euh, la, les médias sociaux comme moyen. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas d'autres, ça ne veut pas dire qu'il ne pas la presse, etc., mais ça veut dire qu'on utilise les médias sociaux pour s'informer. Et donc, ça devient important de comprendre le rôle des algorithmes dans, euh, ouais. dans ce phénomène-là. Brièvement, voici un petit visuel expliquer le rôle des algorithmes. On l'a dit tantôt, « Je suis sur mon téléphone, ça génère des données ». Ces données-là sont stockées physiquement hein, dans des endroits. Puis ça, c'est un autre enjeu que, dont on pourrait parler, l'enjeu environnemental du stockage des données. Ça crée de la chaleur incroyable, donc ça, ça demande une climatisation qui, elle, crée de la chaleur à l'extérieur. Donc, bref, je pense que dans un... Évidemment, un des pays euh, euh, scandinaves là, euh, qui, ont, qui sont maintenant capables d'utiliser ces serveurs-là pour faire de la géo, euh, pas de la géothermie, de la... En tout cas, bref, ils utilisent pour chauffer euh, des édifices, etc. Fait c'est sûr que c'était eux qui allaient y arriver en premier, mais ça s'en vient. Donc, euh, c'est stocké dans ces serveurs-là. Et là, finalement, on va leur appliquer la, la photo de la matrice. C'est l'algorithme euh, qui va, c'est cette recette finalement, qui va envoyer les données un petit peu partout euh, et faire en sorte de créer ce qui s'appellera mon fil d'actualité. Puis attention, là, on est en 2021. Euh, le, le, le, le phénomène des fils d'actualité en 2015, euh, je, il me semble que c'est. C'était combien de pourcentage des gens? Ah, oh, j'aurais aimé ça vous le dire. En tout cas, si ça me revient. Le pourcentage était quand même assez impressionnant de personnes qui pensaient qu'on avait tous le même euh, fil d'actualité. Donc, euh, ça, c'est une connaissance à développer aussi, là, que, le fait que ce, cette. cette cet algorithme-là, il fait en sorte de nous servir personnellement, comme notre serveur personnel. C'est comme 60 en tête. Ça se peut plus? Non, c'est 60, c'est... Pas hmm. comme ça, mais... Hmm. Euh, on vous présente Normand Landry. Normand, il est euh, professeur agréé à la TELUC en, en éducation média. Et il est directeur de la chaire de recherche en éducation média et droits humains. Euh, donc, il nous parle de ces algorithmes. Il nous parlera. <rire> sinon, sinon, on viendra résumer son propos. Là. En fait, qui de toute façon est bien résumé par la diapo suivante, si jamais. Là. Si ça veut pas aller. Oui, c'est des choses qui arrivent. Mais vous direz, hein, c'est intéressant de l'entendre parler. Lui, son propos, dans le fond, ça porte vraiment sur la personnalisation du contenu. Donc, il parle vraiment <coughs> en termes d'algorithmes de, de personnalisation. Vous l'avez dans le dossier, vous direz, écoutez, c'est intéressant ce qu'il y a à dire, mais en gros, là, pour le résumer, vite, vite, c'est qu'il euh, y a comme deux phénomènes qui s'additionnent. Euh, premièrement, il y a l'effet la, la, la, la, le, le, agissant de ces algorithmes-là, donc ces recettes mathématiques qui vont comme nous générer du contenu personnalisé à nous. C'est ce qui fait en sorte, comme Annie disait, que mon fil n'est pas pareil à ton fil d'actualité parce que moi, il me c'est du sur-mesure. Hein, euh, ça me représente bien, ça représente mes intérêts, ça représente mes abonnements, bon, etc. Et puis, justement, <coughs> juxtaposer et additionner au, au, à tous ces phénomènes de similarité-là. Par similarité, on entend quoi? On entend euh, lorsque j'ajoute des gens comme amis, lorsque je m'abonne, lorsque je vais aimer euh, certains groupes, certains contenus, lorsque je vais relayer certains types d'informations. Euh, donc, lorsque ces deux choses-là sont comme mises ensemble, puis c'est ce qui se passe sur les plateformes de médias sociaux, euh, ben, on va se retrouver Vraiment rapidement, puis ça sûrement que ça va faire écho, là. ben justement écho c'est le mot, peut-être que vous l'avez déjà remarqué vous-même dans votre propre expérience des médias sociaux. Donc on se retrouve très rapidement dans une genre de chambre d'écho, c'est-à-dire une, une espèce de de une espèce de bulle opaque qui fait en sorte que le contenu dans lequel je vais être baignée et qui va se rendre jusqu'à moi va être de plus en plus homogène. De moins en moins diversifiés, euh, puis peut-être que ça vous dit quelque chose, peut-être même que vous le vivez lorsque vous êtes, par exemple, sur des plateformes comme, euh, comme Spotify de musique ou euh, YouTube, euh, que finalement, le genre de contenu qu'on vous propose devient un peu beige tout le temps, c'est un peu tout le temps la même chose, puis on, on, on a de plus en plus de difficultés à aller euh, ailleurs, finalement, puis à avoir euh, Netflix, même affaire, effectivement. Donc, on a. On a de plus en plus de difficultés à avoir accès à une diversité de l'information. Puis ça, c'est vraiment une un résultante de tous ces, ces mécanismes-là. Euh, ouais, je, je faisais oui à Netflix dans le, ouais. dans le clavardage, vraiment. Oui, exactement. C'est ça. Donc, d'une part, comprendre, c'est important de comprendre le, le fonctionnement puis le rôle des algorithmes, pourquoi ils ont été créés. Hein? Ça fait un peu référence à ce qu'on vous disait tantôt. Et puis, deuxièmement, de varier nos sources d'informations. Euh, Est-ce que vous reconnaissez ce, ce jouet? tamagotchi! Oui, c'est oui, un tamagotchi! <rire> c'était quoi un tamagotchi? Dans le fond, c'était comme un petit animal virtuel on devait, dont on devait s'occuper. Le nourrir, le soigner. Il y avait quatre affaires qu'on pouvait faire. Fait que c'est ça. Sinon, il mourrait Là, on vivait. Bon. Alors, pourquoi on parle de tamagotchi? Bien, parce que on, ce qu'on propose, en fait, euh, c'est de traiter notre, notre algorithme comme si c'était un Tamagotchi. Donc, d'en prendre soin, d'y faire attention. Euh, de, euh, donc de, de, parce que vous savez qu'il se nourrit de vos données. Hein? Donc, euh, plus on va les varier, nos données, ben plus il va me donner du contenu varié. Moi, j'aime bien utiliser l'exemple de Spotify pour ça. C'est-à-dire que si j'utilise juste, euh, si j'écoute juste du folk, mettons, c'est sûr que quand euh, il, il va tomber dans une radio ou que je vais y mettre, il va me faire des mix personnalisés, je vais avoir à peu près juste du folk. Mais en fait, ce n'est pas vrai, hein? euh, by the, en, en passant, euh, l'algorithme Spotify est programmé pour nous donner un pourcentage de, de ce qu'on n'écoute pas d'habitude nous permettent d'élargir nos horizons. Merci à eux. Euh, à quelle hauteur, à votre avis, à quel pourcentage euh, cet algorithme nous donne-t-il du contenu varié qu'on ne s'attendrait pas <rire> Deux. Euh, ben, en fait, euh, par rapport à deux, c'est plus, c'est 13 Donc, 87 du contenu qui m'est proposé fit avec mes goûts, puis il y a 13 qui vont essayer de tester mes goûts. Euh, et, et pour les idées politiques, je pense que c'est sur Twitter, il dit que c'est 20 qui nous étaient proposés qui étaient en dehors de notre chambre d'écho, bulle de frites, là. mais c'est quand même pas beaucoup. Donc, pour nourrir notre algorithme, ben, on pourrait décider de, ben, sans nécessairement écouter du métal ou du country si vous n'aimez pas ça, mais ben, on pourrait essayer de varier euh, pour, pour euh, nos écoutes, finalement, pour essayer de, de varier euh, les. les, les qu'il va nous donner. Donc, quand il s'agit de l'information, ben, de s'abonner à des pages internationales de plusieurs euh, médias différents va faire en sorte qu'on va varier nos sources d'informations et qu'il va nous pousser euh, des choses qui sont plus variées. Joanie, tu parlais de quoi? Ouais, c'est ça, de l'algorithme Spotify pour euh, le 13 Mm -hmm. Merci Marjorie. Donc c'est notre proposition, nourrir notre tamagotchi. Et là, ben, la nouvelle va arriver jusqu'à nous, elle va susciter une réaction. La première réaction qu'elle va susciter en général, c'est une émotion. On va être soit réconforté, rassuré, apeuré, excité, plein d'espoir, je vais dire vaccin, euh, plein de, de, de peur, etc. Bon, donc on a tous notre... Euh, notre réaction, qui peut être plus ou moins intense. Là. Je veux dire, on n'est pas obligé de tout le temps se mettre un emoji bien intense quand on regarde une nouvelle. Euh, mais il y en a trois parmi celles-là qui devraient nous allumer une petite lumière ou euh, faire, euh, nous mettre en mode vigilance, en fait. Et c'est ces trois-là. Pourquoi? Parce que c'est les plus intenses puis parce que les, les nouvelles qui circulent, qui sont... Euh, qui véhiculent du faux contenu, euh, puis là, c'est n'est pas moi qui dis ça, là, ça a été étudié, euh, vont souvent chercher à créer ces émotions-là. Donc, si je, je suis très surpris, ben, c'est peut-être justement parce que euh, je ne l'ai pas vu ailleurs puis que c'est donc inédit, euh, ça crée la surprise. La peur, le dégoût sont trois des émotions qui euh, devraient nous, euh, nous, nous inviter à être vigilants par rapport au contenu qu'on voit. D'ailleurs, je viens de placer dans le clavardage là, un lien, un article vraiment intéressant. Je, c est, c est, moi, Je l'ai vu passer ce matin. C'est Science stress qui retape sur le clou, qui dit à quel point l'appel à l'émotion eh, a régulièrement été identifié là, par, les chercheurs, par les chercheurs, finalement, comme étant un des principaux facteurs de succès d'une fausse nouvelle. Donc, plus, plus elle va générer des émotions fortes, comme celle qu'Annie a pointé, plus cette fausse nouvelle-là va avoir le potentiel de voyager vite et de devenir virale. Donc, le lien entre les deux est est vraiment, est vraiment patent, vraiment, est vraiment évident. Alors, notre proposition là-dedans, parce qu'évidemment, gérer nos émotions, comme pas tout le temps facile, puis dire « Hey, là, je vis de la colère, je vais commencer par me calmer. » c'est pas toujours nécessairement évident, ce c'est pas, pas pertinent, mais c'est pas nécessairement ça notre proposition. Notre proposition, c'est surtout de dire que « Oups! Quand j'ai une émotion forte, ben, de l'utiliser, cette émotion-là. » Donc, à la place d'essayer de la dompter, c'est de, de l'utiliser comme... Euh, flag en bon français ou comme, comme petite lumière rouge, finalement, qui vient dire « Oh, t'as peu, peut-être que ça vaudrait la peine d'aller un petit peu plus loin de prendre un pas de recul. » Vous aimiez Véronique Grenier dans, dans autre, son autre intervention, bien, elle parle de ça, hein? prendre un petit pas de recul, une petite pause, puis dire « Oh, euh, t'as peur je vais attendre juste un petit moment avant de relayer, par exemple, ou de, ou de répondre, ou peu importe ce qu'on peut faire là, avec, euh, avec cette info-là. » La deuxième chose, ben, c'est de prendre garde à nos biais cognitifs. On en a parlé euh, tout à l'heure. Je ne vais pas non plus m'extensionner là-dessus. Euh, mm -hmm. Donc, biais de confirmation, effet de vérité illusoire, faire attention. Hein. Euh, une, en plus, une fausse nouvelle, ça circule deux fois, c'est-tu euh, deux fois ou cinq fois plus vite? qu'une euh, qu qu nouvelle qu'on pourrait, qu pourrait qualifier de normale alors l'effet de vérité illusoire pourrait être encore plus présent finalement, donc à faire attention puis la fameuse posture dont on a parlé même chose. Euh, pourquoi? Bien, parce que entre autres, qu'est-ce qui pourrait nous convaincre de faire attention à cette posture-là? c'est cette statistique et là, notre 60 Marjorie. Ah ouais? euh, pour 60 « 60% <rire> des liens partagés sur les réseaux sociaux n'ont pas été préalablement ouverts.» mm. Donc, euh, hmm, le titre est intéressant. Mais... Ça. Mm. ouais ça? Oui, c'est ça. Puis, c'est souvent, c'est le niveau de confiance qu'on accorde à la personne qui l'a partagé. «Ah oui, je l'ai déjà vu tantôt!» «Ah, c'est Radio-Canada qui publie ça!» ben, Etc. Là. Sauf que... Puis là, loin de moi, l'idée de vous dire qu'il n'y a, a plus rien de fiable, puis etc. Mais personne n'est à l'abri. Fait que euh, voilà. Mais bref, moi, cette, cette statistique-là, c'est comme 60% des liens pas ouverts. S'il vous plaît, pouvez-vous au moins lire le premier paragraphe, mettons. <rire> Ça, c'est ma réaction, c'est mon émotion que je vous partage. <rire> Donc, euh, Hugo Mercier nous dit qu'il vaut mieux essayer de contrôler notre environnement que d'essayer de contrôler notre psychologie, hein? Donc... Euh, le biais, il est là, quand même que j'essaierai de me dire non, non, je n'aurai pas de biais, c'est peu efficace. Donc, contrôler notre environnement, puis nous, ça venait confirmer notre idée, là, de nourrir notre algorithme, de choisir avec quoi on le nourrit, en fait. Nourrir notre Tamagotchi. Voilà. Euh, écoutez, une fois que la nouvelle a été créée, qu'elle a été diffusée, elle a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à nous, on a réagi, bon, c'est fait, d'accord. Ben là, euh, la, la, le cours naturel des choses, ce serait de faire quelque chose avec cette information-là et puis les actions elles sont elles sont nombreuses hein? on vous en donnera des exemples tantôt mais on peut faire plein d'affaires avec une information en ligne euh, donc euh, puis après ça ben, le fait d'avoir partagé ou d'avoir fait une action avec cette information-là ben, va générer des impacts, hein? il va avoir des conséquences qui vont s'en suivre. Nous ce qu'on vous propose à ce moment-ci de la présentation c'est comme un genre de coup, revirement de coup de théâtre c'est de venir s'interroger sur les impacts de mes actions avant d'avoir agi. Hein? Vous nous suivez, vous nous avez vu venir. Eh, parce que des impacts à l'information sur, sur, sur, en ligne, il y en a. Vous en avez des exemples, finalement, au prochain au visuel qui s'en vient. On n'ira pas les regarder nécessairement en profondeur, sauf que sachez que eh, via les plateformes de médias sociaux, le fait que l'information devienne virale, ça peut avoir des conséquences vraiment préoccupantes à, à différents niveaux, que ce soit au niveau social, idéologique, politique, économique. Donc, social, si on parle, par exemple, de cette, de cette histoire qui s'est déroulée en Inde où euh, il y a eu lynchage de communautés parce que, Via l'application WhatsApp, on avait partagé l'information fausse comme quoi il y, avait, euh, il y avait des hommes qui, euh, qui s'en prenaient à des enfants, etc., kidnapping, tout ça. Puis ça s'est avéré être vraiment faux, mais ça a quand même donné lieu à, à, des, à, à des décès dans une communauté, donc c'est quand même pas rien. Euh, au niveau idéologique, souvent on parle de polarisation des idées. On en reparlera peut-être cet après midi un peu plus avec le complotisme, on pourra effleurer le sujet, mais la... la, la les médias sociaux contribuent à venir polariser, puis à venir nous, nous ancrer davantage et de plus en plus, finalement, dans une posture idéologique qui est la nôtre. Donc, on va se faire nourrir là-dedans, puis on va comme se conforter dans cette idéologie-là. Sur le plan politique, un, un, un documentaire super intéressant sur Netflix aussi, sur le, le scandale de Cambridge Analytica, qui vient démontrer à quel point... Tous ces pouvoirs agissant là, de mécanismes dont on vous a parlé aujourd'hui, peuvent même avoir des impacts politiques et puis sur l'issue de certaines de certaines élections. Et puis sur le plan économique, bien, on peut penser notamment là, aux revenus publicitaires qui sont qui sont quand même des enjeux actuels par rapport à notre façon de s'informer. Donc tout ça, ce sont des impacts dont on peut et dont on suggère de tenir compte lorsque vient le temps de choisir les actions qu'on va faire avec euh, avec l'information, puisque des possibles et puis des, sol des, des, des, des solutions ou des actions possibles. Il y en a plein sur les médias sociaux. Quelles sont-elles? Je suis certaine que vous seriez capable d'en nommer. Euh, vous voyez ici, là, qui, qui, qui, qui apparaissent à l'écran… Euh, vous les voyez, vous les connaissez, puis ça, hein, c'est issu d'une seule et d'une seule plateforme. On parle ici de Facebook, mais c'est possible d'aimer, partager, euh, même maintenant donner une, une émotion encore plus précise comme la colère, euh, la, la surprise, etc. On peut même... Oui, la solidarité, maintenant, qui est apparue euh, plus récemment. Donc, on peut venir commenter. On peut s'abonner à certains groupes. On peut, euh, on peut venir, euh, lorsqu'il y a un contenu là, qui, est, qui est violent, là, on peut le, le, le signaler. Euh, puis, il y a comme une action qui n'est pas présente parce que c'était difficile de la, de la représenter. Est-ce que vous savez c'est laquelle? Celle qui n'est pas représentée. Bien, okay ben ouais il y aurait oui il y aurait bloqué effectivement mais une encore plus simple, la, ben, la neutralité, je pense que c'est là que, je crois que c'est là qu'on s'en va, on doit parler de la même chose, c'est effectivement ne rien faire. Souvent, on est nombreux à dire, Bon, regarde, on laisse passer, donc peu importe la nature de l'information, on laisse passer, puis on, on, on s'en lave un peu les mains. Puis euh, ici, là, notez bien que notre intention, c'est pas de dire qu'il y a des actions qui sont meilleures que d'autres, puis qu'il euh, y a des actions qui sont à proscrire d'autres, à, à, ou qu'on fasse l'apologie, par exemple, de ne rien faire et de rester de glace sur les médias Sociaux. bien au contraire rester de glace ou ne rien faire euh, ça peut aussi avoir des, euh, des impacts des fois il y aurait lieu de réagir des fois il y aurait lieu de signaler puis on le fait juste pas donc de prendre le temps comme de penser à l'univers des possibles qui à l'éventail des, euh, des actions possibles peu importe la plateforme dans laquelle je suis c'est comme un un jalon vraiment important finalement de notre, de notre euh, de notre façon de s'informer, puis d'assumer notre présence en ligne là, finalement par rapport à, à l'info. Mmh. Vraiment intéressant. Donc, mmh. euh, ben on a fait le tour, hein? euh, Ensuite, euh, oui, être moins impulsif, euh, puis finalement, se redonner ce pouvoir d'action-là. Hein? Des fois, on dit je ne peux rien faire, ben ou, euh, non, c'est comme parmi les 12 options. Souvent, on, pas, on voit les deux premières ou les trois premières, mais non, il y en a comme vraiment plusieurs qu'on peut faire. Mmh. Donc. Euh, donc, euh, pour se redonner euh, le pouvoir, puis que tout ça, s'informer, devienne une aventure dont nous sommes les, les héros et les héroïnes. Hein? Euh, donc, en résumé, voici, euh, là, on a écrit en classe, mais en fait, euh, voici différentes stratégies qu'on peut mettre de l'avant. Hein? Euh, C'est un visuel, il vous plaît, il ne vous plaît pas, euh, qui, qui pourrait être impri imprimable, en tout cas. Euh, donc, vous pouvez vous... vous euh, euh, prendre possession puis euh, réinvestir là, comme vous le souhaitez. C'est Donc... surtout, euh, à ta peur, Annie, c'est surtout de montrer, là, le but de cette diapo-là, c'est surtout de démontrer que de l'éducation aux médias, peu importe notre contexte, que ce soit en classe ou dans votre contexte spécifique, on n'est pas obligé de dire aujourd'hui on fait de l'éducation aux médias puis on va passer beaucoup de temps là-dessus puis on va comme se concentrer. Ce n'est pas nécessaire que ça se passe comme ça. La diapo, ce qu'elle démontre, c'est qu'il y a plein de portes euh, différentes puis qu'à travers vos activités quotidiennes, peu importe la nature de vos interventions avec les jeunes, bien, vous pouvez juste des fois oups, ajouter une petite, une petite affaire, ajouter un petit questionnement, ajouter un petit exercice, euh, chat challenger, euh, donner un défi à vos jeunes dans tel contexte, euh, etc. Puis ça, ben, on pourrait réfléchir à plein de façons de le faire, mais faire de l'éducation aux médias, ça peut être partie de boucher aussi. Puis dans ce temps-là, c'est pas mal moins lourd, c'est pas mal moins intense de le voir de cette façon-là, finalement. Mmh. C'est très loin de l'interdit ou de la simple limite de temps. Oui, merci Cynthia. C'est un, un ouais. beau commentaire, effectivement. C'est comme soutiller, hein? se donner des moyens, puis plus on va laisser de l'espace, puis donner des, des, des, des, des possibilités aux jeunes de se pratiquer, à le faire, bien plus on devient bon, hein. c'est combien que ça prend créer une habitude, 23 reprises, c'est combien, c est, c est, faut le faire à combien de fois, il y a un chiffre mettons là-dessus, donc euh, bref. Euh, 28 en tête, mais depuis tantôt je dis des chiffres euh, comme ça, okay. mais je pense que <rire> <rire> donc euh, voilà euh, quelques ressources ben, elles sont disponibles dans euh, site num.ca oblique clic donc euh, si vous avez des questions n'hésitez pas, il est 11 h Dieu, on est, est rentré dans le temps, il est 11h30 pile donc euh, si vous avez des questions n'hésitez pas, ben, pour ce qui est de, de notre côté, ben, ça termine cette présentation euh, on vous remercie Ah ouais, on, ben, on va terminer avec ça mm -hmm. on vous laisse l'aller vous regarde. Donc, prenez. Bien, en fait, ça se veut aussi. C'est un appel à l'aide de Jeff Yates, de Décrypteur, mais ça se veut aussi. Une, un, on veut mettre le spotlight sur. il y a la ressource, la formation d'aujourd'hui, mais tu sais, des ressources développées, il y en a plein, entre autres, qui existent. Qui, qui les bulles de filtre qui est, qui porte un petit peu plus sur le contexte de pandémie, le complotisme. Bien, il y en a plein de ressources qui ont été développées là, de notre côté. Alors, allez-y dans le site, euh, dans le dossier site Num, clique. Euh, vous allez y avoir accès là, à tout ça. C'est à bout de doigts puis ça vous appartient, comme on l'a déjà mentionné. Tout est libre, euh, modifiable et utilisable, peu importe le contexte. Alors, euh, donc voilà, on vous souhaite euh, une bonne fin de journée. C'est ce qui met fin à cette, à cette formation-là pour ce matin sur l'éducation aux médias. On espère que vous avez apprécié.